que je l'en ai On commence d'abord par faire à l'école. La rentrée scolaire c'est bientôt. Pour que je, je, à à je songe déjà inscrire mon enfant à l'école. Oui, entrez Installez-vous madame. Pour un concernant, de 6 ans. De 6 ans oui, oui, Et j'aimerais qu'il intègre votre établissement. Quelles sont des pièces à fournir euh, Pour l'inscription de votre enfant, en, en principe, c'est une procédure tout à fait différente pour les enfants marocains. Vous venez de quel pays Guinée-Conakry. Ah, Vous avez un ensemble de documents à fournir. Entre autres, c'est le certificat de naissance, c'est photocopie de votre passeport. identité, passeport. Mmh. Par rapport à un acte de naissance, vraiment, il faut l'avoir parce que c'est la procédure, c'est l'administration, et tout enfant doit présenter l'ensemble de documentation. Il faut voir avec des instances qui peuvent soulever ce problème. Et comment je dois alors faire pour que l'enfant puisse s'intégrer alors dans votre quoi des papiers. Franchement, euh, je ne peux rien vous dire. Normalement, c'est un problème à vous de soulever. C'est la procédure et euh, vraiment, je ne peux rien faire. Vous pouvez demander à des organisations ou à des associations qui peuvent vous aider à, à vraiment trouver une solution, mais moi, je n'accepte que les documents complets. Désolée. Ok. Merci madame. Merci à vous. Bonne journée. À vous également. Oh, C'est dommage pour moi. Dommage. Je suis vraiment déçue. J'ai voulu inscrire mon enfant à l'école tout juste à côté. Mais on m'a demandé de tonnes, de tonnes, de tonnes de, ton de papiers. Et moi je n'ai pas l'acte de naissance de mon enfant ici. Je ne sais pas comment faire. Oh, je suis vraiment très déçue. Je ne sais même pas. Euh... Ma tête est vraiment... Ma tête a niangami. Je ne sais même plus quoi faire. Je ne sais plus quoi dire. Oh là là. Mais il y a une soeur qui m'a donné une idée, mais je n'avais pas voulu cette idée. Je n'avais pas voulu cette idée. J'avais vraiment voulu que mon enfant fréquente avec des enfants marocains, qu'il apprenne à parler l'arabe. Ça allait l'aider. Dans l'avenir, ça allait l'aider. Mais comme je n'y peux rien, je suis obligée d'accepter l'idée de ma soeur, aller l'inscrire dans une association. Euh, je n'y peux rien, je n'y peux rien. Mon allant pour j'ai trouvais... Bonjour ma voisine, comment vas-tu Bonjour voisine Pourquoi un... oh un... ma voisine. Moi je prends un peu de l'air avec mon fils oh? Je suis fatiguée de rester dans déclenche. ma chambre Je suis fatiguée, fatiguée Moi je trouve que c'est le moment Si tu veux qu'il soit magistrat, avocat ou journaliste Quelqu'un de grand C'est le moment de le ramener à l'école Tu sais et ma fille, elle a 7 ans et elle m'a fait beaucoup de choses. Ouf, quelle de bêtises, elle dérange, elle pleure, elle saute, elle fait tout ce que tu veux. Je l'ai ramenée à l'école qui est tout près de chez moi. Et maintenant ça va. Je suis à l'aise, je suis tranquille. Elle a appris beaucoup de choses. Elle a appris à, mon, à, à écrire, à lire. Elle a des amis. Elle va jouer. Ses, il y a des copines à côté. Et moi aussi j'ai fait la connaissance avec leur maman. Ils sont gentils avec moi, ils m'a appris à préparer des couscous, ça fait beaucoup de choses. Donc je trouve que c'est mieux et c'est le moment d'inscrire ton enfant si tu veux qu'il soit grand et jeune. Tu penses qu'il peut être magistrat, docteur ici au Maroc? Oui, pourquoi pas? Si tu l'inscris dès le début, bon, il est encore tout petit, c'est pas possible. Tu rêves ma soeur, tu rêves, comment ça? Tu rêves. Tu veux qu'il soit colonisé, converti musulman. Moi je suis chrétienne. Tu comprends? Je suis chrétienne. Je peux pas permettre que mon enfant soit musulman. Mm -hmm. Tu as compris? Parce que chez nous, nous sommes nés des chrétiens. Mm -hmm. Il n'y a pas de musulmans dans la famille. Et lorsqu'il va partir à l'école, mm -hmm. ils vont apprendre le Coran, ceci, par là, pour qu'il soit musulman. Tout ça Moi je ne veux pas. Tu comprends? Je ne veux pas de cela. Je suis moins à la maison. Je Mais moi je ne moi, je trouve pas d'inconvénient. Moi je dirais ceci, c'est mieux pour lui d'apprendre. Même quand on apprend le Coran à l'école, ce n'est pas grave. Ne, il n'est pas obligé d'être musulman toute sa vie. Donc il va grandir, il va faire son choix. Et ça dépend de toi. Si tu l'apprends à être chrétien, il sera chrétien. Sinon, tu le laisses, il apprend et le Coran et il fait le mélange. Donc il sera grand, il va faire son choix il veut être musulman, tant mieux. il veut être chrétien, ça dépend pas de lui. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'inconvénient sur ça. Tu sais, ma soeur, tu as vraiment beaucoup d'arguments sur mon compte. Mm -hmm. J'accepte tes propositions que tu me dis, mais vraiment, je vais y réfléchir. Je... Oui. oui, je vais y faire, je t'encourage, j'essaie de réfléchir comme ça. Tu verras que c'est une bonne idée. Alors je te souhaite un bon courage et à la prochaine. Je, je vous vite, je, je dois nourrir le bébé. Ouais. Bye bye. Bye. bye. Oh, bonjour. Ah, encore quoi Ça va Oui, ça, ça va. va bien. Ça et ça ton va. fils Mon fils a des problèmes à l'école. Ah, bon. Il bon. est venu à la maison, les habits déchirés, il dit ses amis. je sais pas, je sais pas comment faire, et c'était pareil avec ma fille, elle hein. ah, avait des ennuis, tu n'as pas d'idée, chaque fois qu'on allait à l'école, elle était embêtée par ses copines, ses amis de ses mais comme solution, tu sais ce que j'ai fait, oh. <rire> je suis allée à la réunion des parents, et là j'ai préparé un plat, un plat traditionnel de chez nous, qu'on appelle pondou, je l'ai ramené à la réunion des parents, on a mangé avec les femmes qui étaient là. Et tout le monde a apprécié, c'était tellement délicieux que tout le monde avait apprécié. Et à la fin, on a essayé de discuter avec certaines femmes et d'autres étaient intéressées. Ils m'ont dit, ça y est, la prochaine fois on t'invite à la fête d'anniversaire de, de ma fille, de mon fils, patati patata. Et ça s'est amélioré petit à petit. Et au moment où je n'étais pas, ça y est ma fille elle est tranquille, elle est bien et se sent dans sa peau mais en fait euh, moi je trouve que les marocains ils sont gentils d'abord euh, ils sont hospitaliers ils nous ont accueillis chez nous mais c'est question de temps aussi tu comprends, parce qu'on ne se connaît pas nous on vient de l'Afrique c'est rien on a notre culture, on a notre façon de vivre eux aussi ils ont leur façon de vivre alors euh, c'est un peu difficile qu'on soit d'emblée comme ça, des amis, rapprochés et tout. Mais avec le temps ça viendra. Parce que moi je le trouve gentil. Hein. En tout cas moi je suis bien accueillie. De Mais c'est question de temps. Plus on est avec eux, plus il y a l'amitié, plus il y a l'amour. Et, et c'est comme ça. Et au moment où je départ, ma fille elle est unique. Pas de problème. À para